Coucou YouTube Il y a Nova et Jupil qui ont envoyé full sub. Ils m'ont régalé, donc qu'est-ce que je fais Je décide de les régaler le temps d'une game. Le dernier, je lui ai fait un move à la James Harden. Je vous laisse commenter ce que vous en pensez, mais je pense que les deux chevilles ont sauté. Like, commente et abonnez-vous. On a passé les 270 000, donc euh, allez Peace Ok les gars, ok, ok, ok. God Mode activated. Oh non, les noscopes sont pas passés. Wouhou! Wouhou! Yeah ah! Ah, J'ai raté ma glissade. Merci à D. Pour les 5 subgifts, Gigi pour le Subgift aussi. On, on, joue, on jouera à Modern Warfare quand il sortira sur PC. Si je dis pas de bêtises, c'est pas le 16, non. On attendait le combien non, on, est, on est le 18. C'est le, le, le 22 ou le 24 Le week-end prochain C'est bientôt dans tous les cas. Ça reste un multijoueur, hein. plus tard on y, jouera, on y jouera mieux ce sera Warzone 2 par contre Et merci encore les gars pour la folie ce bien, je vous fais la win pour vous hum, Vous savez quoi Je vais essayer de prendre le quart et je vais essayer de vous faire full tir exceptionnel Un peu comme ce couteau tu vois ce serait passé. Mon air noir c'est le premier multi auquel j'ai joué, on va dire, sur PC. Avant, j'avais joué... Euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh... Euh, genre... Euh, je crois que c'était Black Ops, ça. Oh, c'est une... Euh... J'avais joué à Black Ops quand j'étais plus, plus jeune. C'est là où il y avait Kino Der Toten pour les anciens. Oh merde. Tu veux pas trahir de Worms J'ai joué de ouf à Worms. Tu sais que je suis un giga bon joueur de Worms, gros. Et je rigole même pas, les gars. Je suis un génie sur Worms. Souvenez-vous de ce tir. C'était pas ouf. C'est marrant comment toi tu me tu veux tu veux me tuer. Oh le oh là là. Les, le joystick il marche mal quand tu sautes et tu tires ou quoi Pauvre connard va. Il se ma gueule, lui. Qu'est-ce que tu fais Là, t'es en train de jouer, là Marco Ligno Ouais, j'ai la tête un peu... Euh... Tu sais, avec... Euh... Avec tout le jet lag et tout. Oh, merde. Kevin, killer. <rire> Kevin, le killer. Kevin, le cassos, ouais. Le mec, il backstab d'ici avec son skin de merde. Hein. Oh, c'est lui. Oh, putain. Attends, il est pas là. Oh, ouais. Oh, ouais, ouais, ouais, ouais. ça c'est... Oh, ouais, ouais. Attends, j'ai pile, c'est pas, pas tout. Je t'ai promis des kills exceptionnels, lapin. Comme à Nova. Tu voyez ouais, ce mec là oh, encore un Kevin. Alors, on est né avec un prénom de Cassos <rire> Non. Ah Ah Ah Ah, ah Ah, C'est Marcoligno qui m'est retombé dessus. Adobe. Quoi? Oh, merde. Oh, frérot, arrête, arrête. Je vais venir te branler à deux... Oh. Attends, mais je vais faire la loupe, moi. al bah. <rire> j'ai envie de faire un checker avec son sommme les gars 3 2 1 voilà Contre-pied Le mec il est parti à droite ah Il s'est fait les croisés il est parti à gauche, il s'est fait les autres croisés ah Et Il est tombé mec Oh les contre-pieds qu'il a pris ah Step back I'm done oh. Three points. Oh, Ah gros il est parti joystick à gauche, joystick à droite Tu t'es pété les pouces sur ta manette enculé Qu'est-ce qu'il y a Quoi et je, je sais que tu m'entends Tu pues la merde